Cette année, c'est la deuxième édition du Festival Romain qui se déroule sur le site des théâtres antiques de l'Ougduno Musée et Théâtre Romain. On a souhaité qu'elle soit liée à la thématique de notre exposition temporaire, donc en l'occurrence le spectacle. Cette année, les visiteurs, les spectateurs vont pouvoir découvrir à la fois des combats de gladiateurs et leur entraînement euh, sur le site des théâtres, même si on sait bien sûr que les combats de gladiateurs se déroulaient dans l'amphithéâtre. On a quand même une magnifique euh, voilà, tribune pour les orateurs et les spectateurs. Euh, et puis, par ailleurs, on pourra voir aussi des scènes, euh, des petites scènes de théâtre, euh, des concerts. Je pense que vous entendez un petit peu la musique, là, en, contre, euh, voilà, en fond de mon interview. Et euh, sur euh, des, des scènes de camp euh, et des scènes de cavalerie, effectivement, sur les planètes qui se trouvent derrière nous. Euh, donc, le public va pouvoir profiter en fait, de l'intégralité de ces spectacles durant deux jours. Il y a également des ateliers qui viennent ponctuer ces journées pour petits et grands. Voilà, et des moyens de restauration aussi pour tous. Alors on a souhaité en fait, que l'histoire soit vivante. Euh, L'Obdonome a la chance en fait, d'être un musée de site. C'est vraiment le site des théâtres antiques associés au musée. Euh, il était important en fait, d'animer en fait, ce site de différentes manières, euh, et notamment via la reconstitution historique. Les reconstituteurs étaient souvent euh, très à l'aise en fait, dans la médiation, la pédagogie euh, dirigée vers le public. On a la chance du coup d'avoir un décor extraordinaire pour ce type de, de spectacle et l'année dernière on l'avait lié avec la thématique du pouvoir, on a trouvé que ça s'était bien passé, en fait on a eu 30 000 visiteurs et donc on a souhaité reproduire voilà, cette expérience puisque c'est une autre manière d'apprendre en fait. C'est une manière assez ludique d'apprendre par l'échange, par l'émotion et puis d'entrer, euh, on espère, dans un second temps aussi dans le musée pour voir l'exposition.